Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo plutôt axée pour les débutants. Euh, ça fait quelques temps que j'en avais plus fait. Donc ici, une vidéo qui va vous permettre de réaliser un splash screen avec Unity. Et en plus, vous allez pouvoir le réutiliser. Donc je vais ici vous détailler les étapes alors j'ai ici euh, unity 2018 qui est lancé et j'ai euh, ma scène simple scène qui est chargée, qui est une scène totalement vide euh, comme vous pouvez le voir ce qui euh, fera l'affaire ici on va dire que c'est la scène du jeu nous ce qui nous intéresse c'est de réaliser un splash screen alors pour ce faire je vous conseille de réaliser déjà vos logos comme vous pouvez le voir avec un logiciel euh, de vectorisation ou n'importe quoi, Photoshop comme vous pouvez voir. Et ici j'ai créé mon logo UPLN avec ici euh, une petite police développement de jeux vidéo. Alors on va s'en servir pour faire un splash screen. Alors la première chose c'est qu'on va créer ici une nouvelle scène. Cette nouvelle scène je vais l'enregistrer et je vais la mettre ici, je vais l'appeler splash screen. On va la stocker à côté du sample scene. Donc elle est dans ce dossier. Alors première chose à faire c'est aller dans les build settings. Parce qu'ici il vous faut euh, ajouter tout simplement votre scène. Donc ici j'ai ouvert ma splash screen. Donc je vais faire add open Scene Et je vais la placer en premier. C'est celle-ci qui doit jouer. Et ensuite vous mettrez vos scènes. Évidemment, le splash screen se lance toujours au début du jeu. Alors ça je tiens à dire que c'est la même chose pour un jeu 2D ou 3D. Ça fonctionnera de la même manière. Donc la première chose qu'on va faire, c'est au niveau de notre main caméra, on va modifier ici sa propriété euh, Clear Flag et on va la passer en Solid Color et on va mettre un écran bien noir. En général, c'est là-dessus, un écran noir, que le splash screen arrive. Alors, pour utiliser ici nos sprites, on va devoir utiliser euh, l'UI. Donc pour ça, vous allez créer un UI Canvas. Ce Canvas va être tout simplement une couche 2D sur l'écran. Alors, on va ici passer en mode 2D. Et on va pouvoir observer ici mon canvas d'ailleurs je vais faire un double clic pour gagner du temps et on peut observer mon canvas qui ici va se redimensionner en fonction de la résolution de l'écran regardez si je passe en 4 tiers j'ai un canvas en 4 tiers si j'ai un canvas je mets du 16 9 j'ai un canvas en 16 9 donc ça c'est vachement important donc euh, on va déjà ajouter à l'intérieur de ce canvas un nouveau contrôle lui qui va être l'image l'image ça va être ici l'image du logo donc je vais le nommer image UPLN par exemple. Dans cette image, je vais ici glisser mon sprite. Et comme vous pouvez le voir, je ne peux pas glisser ce sprite. Alors vous vous demandez certainement pourquoi. Tout simplement parce que c'est une image, ici, sprite de type PNG. On peut le voir avec de la transparence. Mais Unity me l'a mis en texture type défaut. Donc il va falloir sélectionner nos deux images... Et, euh, choisir ici sprite 2d n ui et on va faire un app là il y a aucune autre modification à faire à partir de ce moment là on va pouvoir glisser le logo upln dans le contrôle image alors, on peut voir qu'il est un peu déformé donc pour ça au niveau de votre propriété ici du, du composant image vous allez euh, cliquer sur preserve aspect ce qui va permettre de garder l'aspiration en fait de l'image alors ce qu'on peut voir aussi c'est que si on dimensionne ici l'image vous pouvez voir que si mon écran est plus grand ou plus petit, elle reste toujours à la même taille. Donc ça, ce n'est pas terrible. Pour ça, ça va se modifier au niveau du canvas. Vous avez ici une propriété dans le composant canvas scaler qui va permettre ici euh, le scale mode, en fait, tout simplement. Et là, on vous dit constant pixel size. Ce qui veut dire que en fait, mon image, ou tous les contrôles qui vont être dans le canvas, vont garder une taille constante. Vous avez d'autres possibilités, comme ici, scale with screen size. Ça veut dire que ça va être redimensionné. En fonction de la taille de l'écran. Si mon écran ici, mon sprite va euh, en, en rapport et en proportion ici, Et inversement, s'il va grandir, euh, bah, il va garder à peu près la même taille. Et ici, vous avez constante Physic, Size. Ça va garder toujours la même taille. Donc là, moi, ce que je veux, c'est « Scale with Screen Size ». On va pas s'embêter pour le reste, mais par contre, ce qu'on va pouvoir observer, c'est vous voyez que ça rapte ici et ça grandit. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, je trouve cette image un peu trop petite. Donc je vais l'agrandir considérablement. Je vais sélectionner mon outil de redimensionnement. Je vais prendre le centre et je vais agrandir ici mon image. Mais je dois pour ça sélectionner l'image et pas le canvas. Donc je sélectionne l'image et je l'agrandis. Voilà. Alors ensuite vient le problème aussi de l'ancrage. Vous pouvez voir que les contrôles de lui, du canvas ici, euh, ben, euh, j'ai une petite encre ici au centre de l'écran. Donc ça c'est parfait parce qu'en général ça doit être comme ça. Ça veut dire que en fait, mon objet va toujours ici se positionner au centre de l'écran. Si je modifie son encre, je clique ici sur le Rect Transform et que je prends par exemple ici en haut à gauche, vous pouvez voir que l'encre se déplace à gauche. Ce qui fait que mon euh, objet va toujours garder la même distance entre l'encre qui est ici et son centre, ici, son point de pivot on retrouve ici donc si je redimensionne vous pouvez voir que ça va toujours garder la même taille alors ça peut fonctionner comme ça on peut voir que pour lui il y a certains cas où ça va être intéressant et pas d'autres alors vous faut savoir aussi que vous avez ici la possibilité voyez also quand vous faites shift also set pivot c'est à dire que si j'appuie sur la touche shift de mon clavier on peut voir que j'ai un point qui apparaît ici au niveau du règle transform. et si je fais ça on peut voir que le pivot a changé regardez le pivot de mon objet maintenant c'est euh, ici en haut à gauche alors qu'avant, c'était au centre. Si je fais un CTRL Z, on peut voir que c'était au centre. Ensuite, vous avez la touche Alt qui permet aussi de déplacer la position. Si j'appuie sur Alt et que je clique de nouveau en haut à gauche, regardez, mon objet se met ici en haut à gauche. Alors, on va évidemment appuyer sur Alt et le centrer. C'est en général euh, là que, que ça doit être. Et on va le monter un petit peu parce qu'on bah, voudrait que ce soit un petit peu au-dessus de l'écran parce que j'ai une deuxième phrase à mettre. Donc, on va faire ici un CTRL D. Et ici, on va l'appeler euh, image texte. Dans cette image texte, je vais glisser mon deuxième sprite ici, qui est tout simplement, comme vous pouvez le voir, cette phrase, développement de jeux vidéo. Alors je trouve que c'est un peu petit, ma police n'aide pas non plus, donc je vais agrandir cette image encore un petit peu aussi, voilà, comme ça. Alors là, on va voir aussi comment utiliser euh, maintenant euh, l'animation. Parce que mon splash screen, bon, bah, il est pas mal là. Si on lance les, les, le jeu, on peut voir que j'ai ça au niveau de l'écran, en plein écran. Ça me donne ça. Alors si ça vous suffit, c'est très bien. Mais on va essayer d'égayer un petit peu les choses en animant tout ça. Alors ce qu'on va faire, on va utiliser les animations d'Unity. Alors pour ce faire, on va sélectionner ici. Alors soit vous voulez faire une animation sur les deux, soit vous les faites séparément. Alors, on peut faire comme on le désire. Moi, ce que je vais faire, je vais décider de faire ça sur les autres. Donc, je vais prendre « image texte » si je vais le rendre le parenté à « image UPLN ». Comme vous pouvez le voir maintenant, « image UPLN », c'est-à-dire que l'UPLN, si je la déplace, tout suit avec. C'est-à-dire que c'est la notion de « parent-enfant ». Et donc, si maintenant, je redimensionne mon UPLN, on peut voir que le texte aussi derrière bah, euh, se ici aussi. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va créer une animation. Pour ce faire, on va aller dans le menu « Windows ». Et on va ouvrir ici l'animation qui est aussi euh, que vous pouvez ouvrir par le raccourci CTRL plus la touche 6. Donc ce petit panneau, je vais le mettre ici pour qu'on voit un peu ce qui se passe. Donc on va sélectionner image UPLN parce que c'est là-dessus qu'on veut créer une animation. On va faire create euh, et je vais appeler ici animation Anime Splash. Donc vous nommez votre animation comme vous voulez, vous la logez où vous voulez. Alors on va, le, on rangera ça un petit peu par la suite Vous allez voir qu'on pourra aussi en faire une asset exportable si vous le désirez alors ce qu'on va faire maintenant on va jouer comme vous avez pu le voir avec son scale donc pour ça on va cliquer ici sur add property alors pour ceux qui ne connaissent vraiment pas l'animation vous avez ici une ligne de temps un timeline vous avez ici la preview la possibilité d'enregistrer ce qui va se passer et ici des boutons de déplacement Alors, on va faire un add property parce qu'on va faire une animation selon un composant une propriété et là on peut voir que si je clique j'ai des propriétés de position et j'ai notamment ici une propriété scale qui va bien m'intéresser donc on peut voir qu'ici j'ai une propriété scale et avec deux images clés ici à, à une minute, enfin une seconde plutôt, et si je fais play, vous pouvez voir que ça tourne en boucle, mais rien ne se passe à l'écran parce que les images clés sont en fait des images euh, de position. Alors c'est à dire qu'ici on utilise le scale, mais on va avoir une image clé de scale ici qui est à, vous pouvez voir, 2, 6, 2, 6, 2, 6 sur les trois axes. Bah, je vais pouvoir la modifier. Si si je veux la modifier par exemple à, à 4, je vais pouvoir la modifier. Alors pour que ça fonctionne au niveau de l'animation, il, il va falloir passer ici en mode enregistrement. Donc on va cliquer dessus et on va se positionner sur les deux dernières images clés et on va les sélectionner. Et là, on va pouvoir les modifier. Mais ce n'est pas tellement ce que je veux ici. Moi ce que je veux c'est le faire à la première. Donc je vais ici me mettre à la première. Et à la première, ce que je veux ici, c'est de passer tout à zéro pour le faire arriver. Donc je vais passer sur X et sur Y à 0. Z ça n'a pas d'intérêt étant donné que nous sommes en 2D. On va ici décocher l'enregistrement et maintenant regarder ce qui se passe j'ai bien mon logo qui arrive comme ça donc ça c'est vachement intéressant parce que ça permet de faire une animation alors vous pouvez voir que par contre je l'ai fait à l'envers mon image clé ici et ici oui donc bon bah c'est pas grave vous avez c'est une aversion alors quand c'est comme ça pas de souci on déplace les images clés regardez je la positionne ici et celle ci en premier et j'ai l'inverse maintenant qui arrive, c'est-à-dire qu'elle va arriver euh, comme ça vers moi. Ce qui est parfait, c'est ce que je veux. Donc voilà ce que ça va donner ici maintenant si je lance ma scène au niveau de mon écran. Voilà. Alors le problème, c'est qu'elle se joue en boucle. Ça, c'est vraiment pas terrible. Que ça ne tienne On a créé cette anime qui s'appelle Anime Splash. Elle est ici. On la sélectionne et on peut voir que par défaut Unity crée euh, coche le loop time. Le loop time, ça permet de faire une boucle. Et donc maintenant, si je lance ma scène, regardez ce qui va se passer. J'ai bien mon animation qui arrive et mon texte en fait, qui ne bouge plus. Donc jusque-là, je trouve ça un peu plus sympathique. Évidemment, on pourrait faire une animation euh, déplacée à gauche, à droite. On pourrait faire plein de choses. On pourrait séparer les deux et faire deux animations. Ça pourrait fonctionner aussi. Alors maintenant, on va passer au script. Parce que là, c'est bien beau. On a créé notre petite animation avec notre Splash Screen. Mais il nous faut un script pour pouvoir gérer ça. Donc je vais créer un script. Ici, c'est Sharp que je vais nommer Splash Screen. Ce script, on va évidemment le mettre sur le canvas, ou peu importe, euh, ici on ne va pas gérer vraiment les objets, parce que vous avez bien compris que le code ne gère pas l'animation. Par contre, ce code va devoir gérer le temps d'affichage de Splash Screen avant de passer à la scène suivante. Alors on va éditer ce script, et on va euh, bah, commencer ce... à importer déjà l'espace de nom qui nous intéresse, c'est l'Unity Engine scene management. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ça permet de charger et d'utiliser les scènes qui vont être dans les build settings, c'est-à-dire charger des scènes. Vous allez voir que c'est assez simple à mettre en œuvre. Alors, on va utiliser aussi ici une variable qu'on va mettre dans un champ sérialisé. Alors, pourquoi un champ sérialisé Parce que tout simplement, ça permettra à cette variable qui sera privée, d'ailleurs, on va écrire ici private, euh, on va mettre un type float et on va l'appeler euh, timer. Et on va la définir par défaut par 5 floats, ce qui fera 5 secondes. Bah, ça va permettre, si vous regardez maintenant, j'enregistre mon script et que je retourne au niveau d'Unity, le script compile et vous allez voir apparaître ici ma variable timer. Alors qu'elle n'est pas publique, elle est quand même accessible dans l'inspecteur. Donc ça, c'est très important. Ça permet surtout euh, de ne pas devoir passer une variable comme ça en public. Ça n'a pas lieu d'être en public. C'est une bonne pratique. Elle doit être privée. On ne va pas y accéder depuis l'extérieur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire bah, on va vouloir faire une temporisation avant de charger la scène suivante. Donc pour ça, on va utiliser une coroutine. Et pour utiliser un coroutine, une coroutine, on doit d'abord déclarer un IE enumérator, qu'on va nommer ici par exemple le pause. Je vais faire simple. Et euh, dans cet IE enumérator, on peut voir qu'elle est en défaut, tout simplement parce que ça attend un retour. Et pour ça, on utilise le mot-clé « yield return ». Et là, on va attendre, on va utiliser « new wait » new wait for second comme vous pouvez le voir et là entre parenthèses on va placer la variable timer ce qui nous permettra depuis l'inspecteur de ne pas ouvrir le, le code et tout simplement aller modifier ce timer donc une fois que ça c'est fait qu'est ce qu'on va faire ben, on va utiliser le scene manager et là on va aller charger une scène en faisant point load scene entre parenthèses on va mettre les arguments et vous pouvez voir que ça demande sous forme de int le, le build index de la scène bon là on peut soit écrire le nom de la scène ici, euh, ma scène par exemple. Si j'ai une scène qui s'appelle ma scène, ça fonctionnerait. Ou tout simplement mettre l'index 1. Alors en l'occurrence ici, on pourrait mettre l'index 1 parce qu'en général, celui-ci va toujours avoir l'index 0. Mais il y a aussi la possibilité d'automatiser ça au cas où vous avez plusieurs splash screens. Ce n'est pas impossible. Bah, vous allez faire scène scene. Build index Et là ça va renvoyer votre propre index de scène ici actuel. Mais ce qu'on veut c'est la suivante, donc on va faire plus 1 tout simplement. Ce qui va nous permettre de charger automatiquement la scène suivante. Alors maintenant qu'on a fait notre IE numérateur, attention vous pouvez voir que c'est un P majuscule de convention. Euh, au niveau du start, on doit lancer la coroutine, c'est à dire exécuter cet IE numérateur. Pour ça on utilise start coroutine Entre parenthèses, alors deux écoles, soit vous passez ici entre guillemets le nom de la coroutine, soit vous écrivez directement le nom de la coroutine avec deux parenthèses, et voilà. Et ça, ça va suffire euh, à gérer notre splash screen. Alors, on va regarder tout de suite ce qui se passe. On peut voir le timer qui est là. Je vais mettre en plein écran, Maximize on Play. Je lance mon jeu, et là, ma scène arrive bien avec mon petit effet animation. Et dans quelques secondes, 5 secondes, je devrais passer à ma scène qui est totalement vierge, mais ici qui est la scène de démo dans Unity donc vous pouvez voir que c'est très simple à faire alors le gros intérêt maintenant de ce splash screen c'est que vous pouvez en faire un préfab donc ici par exemple je pourrais créer euh, au niveau de la racine de mon asset un dossier que j'appellerai splash screen dans ce splash screen je vais mettre tous les éléments euh, bah, que j'aurai besoin par exemple d'exporter par la suite. Donc euh, je vais avoir besoin ici de mon animation, je vais la glisser dedans, je vais avoir besoin de mes sprites. Je vais avoir besoin de mon script C Sharp. Et ici, ce que vous pouvez voir, l'image UPLN, c'est tout simplement le contrôleur de l'animateur qui a été géré, qui a été créé automatiquement par Unity. Alors, je ne vais pas aborder l'animateur dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous en avez tout a été fait automatiquement. Et à l'intérieur ici euh, de ce script, je vais aller chercher aussi mon splash screen et je vais le mettre à l'intérieur. Donc, j'ai ici ma scène. Et moi, je vais pouvoir en faire un préfab, par exemple ici, euh, de ce canvas. Je vais appeler ce canvas Splash screen ce qui me permettra ici d'avoir un préfab et tout simplement maintenant d'exporter ce dossier faire un export package et là j'exporte le contenu sous forme d'un package unity que je vais pouvoir réimporter dans n'importe quel jeu évidemment pour le réimporter bah, c'est euh, simple vous allez faire asset import package custom package et là vous allez chercher tout simplement le fichier package qui vous intéresse voilà donc j'espère en tout cas que cette vidéo euh, vous aura plu, vous pouvez voir que c'est très simple encore une fois mais euh, quand on débute c'est pas forcément évident donc je tenais à faire cette petite vidéo, c'était une demande qui m'avait été faite donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu sur la vidéo euh, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait euh, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.